Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez peut-être depuis longtemps une méthode de trading efficace, vous vous demandez comment font les traders professionnels pour gagner toujours de l'argent, vous avez essayé différentes méthodes, peut-être que vous ne vous êtes pas encore inscrit à une formation et là je ne vous donne pas raison. Mais l'important surtout quand vous avez une bonne formation c'est de savoir appliquer la règle que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. En effet, vous savez que les casinos gagnent toujours. En effet, le casino gagne toujours sur les joueurs. Si certains jours, certains joueurs sont gagnants, à la fin de la journée c'est toujours le casino qui est gagnant, à la fin du mois c'est toujours le casino qui est gagnant. Et bien les traders professionnels qui gagnent toujours de l'argent utilisent la même méthode que celle des casinos. Vous allez voir dans cette vidéo comment ils font. Je vous retrouve après je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va peut-être changer totalement vos résultats de trading si vous avez déjà une petite expérience en trading. Bien sûr cela implique que vous puissiez utiliser une technique efficace donc soit vous avez déjà suivi une formation et vous avez une méthode qui pourrait euh, s'appliquer euh, de manière efficace ou bien euh, je vous invite à vous inscrire à une de mes formations ou à plusieurs de mes formations et vous verrez qu'avec euh, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo vous aurez 100% de certitude d'être positif. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner tous vos trades mais si vous appliquez strictement ce que je vais vous enseigner ici vous verrez qu'il est évident que si vous avez une bonne méthode de trading, une méthode efficace, vous ne pouvez que gagner. Donc dans cette vidéo je vais vous parler euh, d'abord de, des casinos. Vous savez certainement que euh, tous les joueurs qui vont au casino bon, euh, peuvent gagner, ont une probabilité de gagner euh, certains jours mais au final c'est toujours le casino qui est gagnant. Donc pourquoi est-ce que c'est toujours le casino qui est gagnant Je vais vous expliquer ceci dans une vidéo qui va vous expliquer cela en détail. Donc en fait si les casinos sont toujours gagnants c'est certainement qu'ils ont une technique infaillible et c'est cette technique que les traders Pro utilisent également. La raison pour laquelle les casinos sont toujours gagnants et au final les clients toujours perdants à la roulette, prenons la roulette comme exemple, c'est que les chances de gagner ne sont pas égales et sont toujours en faveur du casino. On pense en effet que la plupart, euh, la plupart du temps on a autant de chances que le casino, on a 50% de chances de gagner 50% de chances de perdre si on mise par exemple sur le rouge ou le noir hein, c'est comme pile ou face, à la longue on sait qu'on aura 50% de pile et 50% de face donc euh, on s'imagine qu'à la roulette c'est pareil mais ce n'est pas le cas. Pourquoi Eh bien parce que le casino a toujours un avantage, en effet que ce soit la roulette européenne, la roulette américaine ou la roulette mexicaine, ce qui donne l'avantage au casino c'est qu'il y a un zéro. Donc vous voyez là la case zéro pour la roulette européenne et c'est pire pour la roulette américaine puisqu'il y a un zéro et un double zéro. Et pour la roulette mexicaine, c'est encore un avantage supplémentaire pour le casino puisqu'il y a une troisième case verte, donc un triple zéro. Donc c'est cela qui va donner un avantage certain au casino sur les joueurs. Et en fait bon il y a peu de gens qui, qui osent en parler mais euh, le trading euh, lorsqu'on pratique cela au quotidien eh bien c'est également un vaste casino, c'est un jeu d'argent légal en fait. Alors qui sont les gagnants et qui sont les, les perdants au casino Eh bien ce sont toujours les joueurs qui sont perdants et est-ce qu'en trading c'est pareil Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont uniquement les brokers qui sont toujours gagnants et les traders toujours perdants. Et eh bien en réalité non, il y a des traders gagnants, des traders qui sont toujours gagnants, ils ne représentent que, que 10% d'après ce qu'on dit de, des traders. Mais euh, bon les chiffres sont discutables mais ce qui est important de savoir c'est comment font-ils et c'est ça que je vais vous expliquer ici. Donc si les casinos ont toujours plus de chances de gagner que les joueurs à la roulette c'est donc pour cette case verte. Donc une case verte pour les casinos européens, deux cases vertes pour les casinos américains donc ça donne un avantage de 2,7% pour les casinos européens et de 5,26% pour les casinos américains. Alors analysons un petit peu les chiffres sur base de la roulette américaine donc avec les, les deux cases vertes. Donc comme je vous le disais la plupart des joueurs pensent qu'ils ont 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre mais ce n'est pas exact parce qu'on peut dire d'une certaine manière que les dés sont pipés que le casino a pris un avantage certain sur les joueurs car s'il y a 18 cases rouges, 18 cases noires, il y a 2 cases vertes. Et c'est ça qui fait toute la différence, qui fait l'avantage en faveur du casino. Donc si vous misez sur le noir, vos chances de gagner ne sont pas de 18 sur 36, donc s'il n'y avait pas les cases vertes, ce serait 18 sur 36 mais comme il y a les deux cases vertes, vos chances de gagner sont de 18 sur 38. Alors que de l'autre côté, les chances du casino sont de 20 sur 38. Car si c'est un numéro vert qui sort, si la bille tombe donc sur une case verte, eh bien c'est le casino qui gagne également. Donc lorsque vous jouez à la roulette, dans un casino américain, vos chances sont de 18 sur 38 donc de 47% alors que les chances du casino elles sont de 20 sur 38 soit 53% ce qui donne donc un avantage certain au casino de l'ordre de 5%. Ce qui concrètement veut dire que pour chaque dollar misé, le casino va gagner 5 centimes de dollars. Donc s'il y a 1 million de dollars qui est misé, eh bien le casino statistiquement va gagner 50 000 dollars sur ce million de dollars. S'il y a 1000 mises de 1000 dollars, statistiquement le casino va gagner 53% des mises et les joueurs seulement 47% des mises. Le casino va donc gagner 530 mises de 1000 dollars et perdre 470 000 dollars, soit 530 000 dollars moins 470 000 dollars égale 60 000 dollars. Et quel est le rapport avec le trading Eh bien, puisqu'on dit que 90% des traders sont perdants, euh, il faut se demander pourquoi. Bon, la raison, la raison principale, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie ni de méthode parce qu'ils tradent à l'intuition, à l'émotion, suivant des rumeurs, suivant des conseils et pour la plupart parce qu'ils n'ont pas suivi de formation et ne sont donc pas autonomes. Lorsque vous ouvrez une position de trading sans avoir de méthode eh bien vous avez 50% de chances que le marché parte dans un sens et 50% de chances qu'il parte dans l'autre sens. Donc si vous avez placé un trade à l'achat, vous avez 50% de chance qu'ils partent dans votre sens et à la vente c'est pareil. Mais il y a plusieurs facteurs donc qui interviennent et qui font que la grande majorité des traders sont perdants. Pour la plupart des traders lorsqu'ils ouvrent un trade et que le marché va dans le sens inverse de leur trade, ils n'acceptent pas cela, ils se disent non ce n'est pas possible, ils vont attendre que le marché se retourne pour aller dans leur sens. Et plus le temps passe, plus la position perdante devient importante et plus bien sûr ils se refusent à accepter cette perte. Donc ils se disent non, non euh, ça va pas là, ça devient, ça devient trop important et j'étais sûr que le marché allait partir dans l'autre sens. Donc il va certainement se retourner et j'attends. Et donc ils sont en ce qu'on appelle un mode espoir et attendent que le marché se retourne et leur donne raison. Alors bien sûr il arrive que le marché se retourne mais pas toujours je dirais même assez rarement lorsqu'ils n'ont pas suivi de formation, lorsqu'ils n'ont pas une bonne stratégie ou une bonne méthode. Et donc ça les oblige à ce moment-là à un moment donné à couper leur trade avec une perte très importante. Au contraire, lorsque le marché va dans le sens du trade ou bien s'est retourné devient positif après qu'il ait été fortement négatif donc le, le trader est soulagé et il va couper rapidement le trade en gain, ne prenant à ce moment-là qu'un très petit bénéfice. Trop content bien sûr euh, d'éviter une grosse perte puisque le marché était parti dans le sens contraire de son trade, il prenait une, une très grosse perte et puis enfin le marché s'est retourné alors il se dit ouf vite je vais vite couper parce que là j'ai quand même failli perdre gros. Et la plupart des traders, 90%, préfèrent prendre rapidement leurs gains et ainsi avoir une gratification rapide donc une satisfaction rapide même si elle est faible, pensant qu'il vaut mieux prendre ses gains avant que le marché se retourne. Et à l'opposé, la peur de perdre va pousser la majorité des traders à refuser de couper leurs leur trades perdants et à laisser à ce moment-là la perte augmenter comme j'ai expliqué précédemment. Et ainsi une petite perte devient une grosse perte. 90% des traders gagnent peu sur leurs trades gagnants et perdent beaucoup sur leurs trades perdants. Évidemment le résultat il est clair, ils finissent toujours par perdre de l'argent avec cette stratégie. Et les 10% de bons traders professionnels eux gagnent toujours de l'argent à la fin de la journée. Comment font-ils alors C'est là que ça devient intéressant eh bien ils appliquent la même technique que le casino. Nous avons vu que les casinos ont en quelque sorte des dépipés qui leur donnent toujours un avantage statistique sur les joueurs. Alors comment en tant que trader vous pouvez vous aussi utiliser des dépipés à votre avantage Comment légalement vous pouvez comme les traders professionnels avoir un avantage statistique sur 90% des trades perdants qui eux, des traders perdants qui n'utilisent pas cette stratégie. La première chose à faire est une analyse des graphes et de quelques indicateurs qui vont augmenter notre probabilité d'ouvrir un trade dans le sens duquel le marché va évoluer. Donc il faut que vous ayez une méthode et une, une bonne technique pour savoir interpréter des indicateurs. Donc plutôt que de vous contenter des 50% de chance que le marché monte ou descende, il faut que vous utilisiez des indicateurs dont la conjonction de signaux va augmenter la probabilité d'ouvrir un trade dans le bon sens. Au plus vous tradez à court terme, si vous faites du scalping, au plus votre probabilité de réussite sera élevée pouvant atteindre 85 à 100% de trades gagnants sur une journée de scalping. Donc c'est la technique que j'enseigne et que je vous conseille. Si vous avez une bonne méthode de scalping et si vous savez bien comprendre les signaux des indicateurs que vous utilisez, à ce moment-là, votre probabilité de réussite sera importante, elle atteindra 90 à 100 de trades gagnants. Mais ce n'est pas tout. Donc, de manière générale, on sait que le marché va évoluer de trois manières. Donc, un marché qui monte, un marché en range, et un marché qui descend. Bien sûr ça peut euh, varier au cours d'une journée mais vous verrez toujours des moments, des périodes où vous avez un marché soit qui monte, soit qui stagne, soit qui descend. Et nous allons utiliser à ce moment-là les opportunités donc de ce marché pour avoir une probabilité importante donc de se positionner dans le bon sens. Donc si vous avez un marché qui monte comme ceci vous voyez qu'on peut tracer une ligne et trouver des points d'entrée intéressants avec une probabilité de 60% ou plus que le marché va monter. Donc le marché peut ainsi monter plusieurs fois, vous pouvez avoir plusieurs séquences différentes ainsi des vagues où vous pourrez vous positionner correctement mais on n'est pas à l'abri d'un retournement brusque qui peut invalider donc le moment où vous avez acheté. Si la probabilité que le marché remonte est de 60%, on a une probabilité qu'il descende de 40% donc on a quand même un avantage de 20% ce qui n'est pas négligeable. Donc il vaut toujours mieux suivre la tendance et se positionner ainsi de manière à avoir le plus de trades gagnants avec une simple stratégie ou avec l'aide d'indicateurs qui vont vous confirmer cela. Alors là où ça devient important et la stratégie efficace à utiliser est celle qui va nous permettre d'augmenter nos gains en plaçant judicieusement des stop-loss et des take-profit. Donc nous allons placer des stop-loss sous notre point d'entrée et des take-profit à une certaine distance. Les take-profit seront placés au double de la distance des stop-loss par rapport au point d'entrée des trades. Ce qui fait que si le trade part dans le mauvais sens, nous allons perdre la moitié de ce que nous allons gagner si le marché part effectivement dans le bon sens. Donc vous pouvez risquer 1 à 2% de votre capital entre le point d'entrée et le stop loss et vous allez mettre le take profit de manière à gagner 2 à 4% de votre capital. Vous pouvez changer ces chiffres, hein, au début vous n'êtes pas obligé euh, de prendre des des trades aussi importants, vous pouvez essayer avec des trades bien inférieurs à ça mais essayez d'appliquer cela. Donc nous allons gagner le double de ce que nous perdons. Donc si nous perdons 2 dollars, nous allons gagner 4 dollars si la séquence donc, de trades et la séquence donc, de variation du marché continue à suivre ce qui est prévu et donc nous allons chaque fois prendre nos gains près du sommet des courbes et ainsi accumuler les trades gagnants. Nous allons donc chaque fois gagner le double de ce que nous risquons et nous avons une probabilité que le marché parte dans le bon sens de plus de 50 Si nous prenons 100 trades avec une probabilité de trade gagnant de 60 nous aurons 60 trades gagnants et 40 trades perdants. Si nous investissons 1 dollar par trade, en plaçant donc le stop loss environ à 1$ dollar de perte maximum du point d'entrée, nous aurons 40 fois 1$ égale 40$ dollars de perte. Mais nous aurons 60 fois 2$, dollars, c'est-à-dire 120$ dollars de gain. Le résultat nous donne donc 120$ moins 40$ égale 80$ dollars de gain sur une séquence de 80 trades. On voit donc bien là l'efficacité de cette stratégie. Bien sûr il n'y a pas de garantie que nous aurons 60% de trades gagnants, nous pouvons avoir de la malchance ou vous pouvez manquer d'expérience si vous êtes un trader débutant. Mais imaginons que vous ayez seulement 50% de trades gagnants et 50% de trades perdants et bien vous allez à ce moment-là perdre 50 fois 1 dollar et vous allez gagner 50 fois 2 dollars ce qui nous donnera un gain de 100 dollars puisque 50 fois 2 dollars et une perte de 50 fois 1 dollar égale 50 dollars. Le résultat sera donc de 100 dollars moins 50 dollars égale 50 dollars. Donc même avec 50% de chance dans un sens, 50% de chance dans l'autre, en utilisant cette stratégie, en plaçant bien vos stop loss et vos take profit, vous aurez encore un résultat nettement positif. Alors imaginons que, que vous ayez seulement 40% de trades gagnants et 60% de trades perdants, vous allez perdre 60 fois 1 dollar et vous allez gagner 40 fois 2 dollars. Donc le gain est de 40 fois 2 dollars 80 dollars et la perte de 60 fois 1 dollar égale 60 dollars. Résultat 80 dollars moins 60 dollars égale plus 20 dollars. Donc avec cette stratégie, même si vous avez plus de trades perdants que de trades gagnants, vous pouvez encore gagner. Vous voyez donc toute la puissance de cette stratégie qui, si vous l'appliquez bien, si vous avez une bonne méthode de trading, va vous permettre à tous les coups d'être gagnant en trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'avez pas encore une méthode efficace, de trading qui vous donne des bons résultats. Si vous cherchez à apprendre à bien utiliser des indicateurs je vous invite donc à vous inscrire à mes formations. Voilà, vous avez compris la méthode qu'il faut utiliser si vous voulez devenir un trader gagnant, utilisez la même méthode que celle des casinos expliquée dans cette vidéo et vous serez gagnant à coup sûr. Bien sûr il vous faut une bonne méthode pour augmenter votre probabilité de réussite lorsque vous ouvrez un trade. Je vous invite à vous inscrire à mes formations, vous avez un lien ici vers mes formations et là vous aurez quand même toutes les chances de devenir un trader pro, un trader gagnant. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube c'est le moment, abonnez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon trade et écrivez-moi pour vous dire que vous avez réussi grâce à cette vidéo, à cette technique à augmenter votre taux de réussite. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.